L'idée d'écrire un livre comme celui-ci, euh, en fait, c'est une idée très, assez, assez ancienne. Euh, je, je crois que c'est une idée qui traînait en moi depuis plusieurs, plusieurs années, euh, après avoir lu La Chartreuse de Parme de Stendhal. Parce que j'avais lu La Chartreuse vers, je ne sais pas, 18 ans, enfin quand assez jeune, et la lecture que j'en avais eue, c'était euh, celle d'un livre où l'énergie primait en quelque sorte. C'était pour moi la Charteuse de Parme était exactement le livre qui renvoyait comme un miroir l'énergie que je pouvais trouver en moi ou qui me donnait de l'énergie En tout cas, c'était l'énergie de Fabrice Le dongo et de, et surtout l'énergie du, du style que Stendhal met dans son livre. Parce que le, un livre, qu'est-ce qu'un livre C'est un livre. C'est un livre. C'est un, un objet euh, artistique dans lequel euh, traîne une énergie, c'est cette énergie qui est importante, plus importante que l'histoire. Donc c'est vraiment le, le, c est, c est le style de l'écrivain qui est magique. Donc j'avais eu cette lecture finalement un peu abstraite où je ne voyais moi que, que l'héroïsme de Fabrice, que l'histoire le, que les, les, en, en grand dans laquelle je, à laquelle je pouvais m'identifier très naïvement bien entendu, parce qu'on a toujours une lecture naïve, on ne on s'identifie évidemment pas à Stendhal. On, on capte un peu de cette énergie, puis on fait ce qu'on peut maladroitement. C'est à peu près tout ce qu'on peut en faire. Mais ensuite, après quelques années et quelques expériences, j'ai relu La Chanteuse de Parme, et à ma grande surprise, j'ai eu une autre lecture. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que, que la première fois, je n'avais pas remarqué qu'il y avait dans La Chanteuse de Parme un élément euh, qui sont les, les, les chaussures du lieutenant Robert. Alors, le lieutenant Robert, c'est le père de Fabrice Deldongo qui arrive à, à Parme avec les armées de Napoléon. Il arrive à Parme et les armées de Napoléon apportent quoi à Parme Elles apportent le bonheur. C'était ça le principe et c'est le principe justement que Stendhal, c'est la lecture. Stendhal avait fait partie euh, de l'armée la, de, de, de Bonaparte, mais ce qu'il voyait lui, c'était l'énergie de la jeunesse, c'est l'héroïsme, c'est ça, et, et la gaieté de vivre et qui, qui, qui pouvaient euh, euh, retransmettre à l'Italie, ou en tout cas à ce duché de Parme qui, lui, euh, vivait sous la tyrannie. Donc ils, arrivaient, ils apportaient à la fois la délivrance, mais aussi le bonheur de vivre à la française, en quelque sorte. Mais un problème se posait, une difficulté se posait, c'est que le lieutenant Robert sortait du champ de bataille, à peine quelques jours auparavant, les chaussures, vous savez que les, les armées de Napoléon, euh, on disait que les armées de Napoléon avaient gagné leur guerre euh, avec leurs pieds. Pourquoi Parce qu'elles étaient capables de, de, courir, de couvrir des, des milliers de kilomètres plus rapidement que n'importe quelle autre armée. Elles étaient extrêmement rapides, mais évidemment, tout ça usait les, énormément les, les chaussures. Et il y avait même des, des cordonniers qui étaient affectés aux armées, parce que c'était extrêmement important, c'était primordial. Donc, quand le lieutenant Robert arrive chez euh, la, la marquise d'Eldongo, ses chaussures sont usées. Comment a-t-il fait Il a récupéré sur un champ de bataille un chapeau, Évidemment, c'était le chapeau peut-être d'un Autrichien qui avait été tué. Donc il y a un côté un petit peu morbide, mais en tout cas très matériel. Là, on n'est plus du tout dans l'héroïsme, on est dans le, dans le quotidien des armées. Et c'est une chose qui m'avait, je veux dire, totalement échappé. Et son problème, c'est comment faire bonne figure auprès de la marquise quand on a, avec des chaussures pareilles. Il, il était primordial pour lui d'avoir bonne apparence. Euh, donc qu'a-t-il fait Il a réussi à rafistoler ses chaussures avec, euh, avec des ficelles, à mettre du cirage noir, son domestique habite du cirage noir sur les chaussures. Et les chaussures prennent une importance très grande. On se demande pourquoi Stendhal, est, pourquoi Stendhal avec son style héroïque et tellement merveilleux, a-t-il pu retomber dans, dans cet élément très, si anecdotique, finalement. Et on s'aperçoit, en lisant le journal de Stendhal, que lui-même euh, se plaignait beaucoup, étant jeune, de ses chaussures en particulier pour la même raison que le lieutenant Robert, c'est-à-dire qu'il avait des chaussures trouées et son père ne lui, alléguait, ne lui allouait pas suffisamment d'argent pour en changer. Et le soir, bon, il, il écrivait des, je veux dire, des, des, dans son journal des phrases un petit peu très haineuses contre son père, lui reprochant finalement de ne pas lui donner assez d'argent et qu'à cause de lui, il ne pouvait pas faire bonne figure dans, la, dans le monde. Voilà, donc il donc y, y a un effet de miroir finalement entre la littérature et la vie. C'est toujours le cas. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet effet de miroir, l'auteur lui-même n'en a pas toujours conscience. Stendhal ne s'est pas dit, je, il n'a pas fait le raisonnement que je viens de faire. Les chaussures sont venues naturellement. Elles ont, comme dirait un psychanalyste, je ne suis pas du tout pour la psychanalyse, mais enfin, un psychanalyste dirait qu'il a défoulé quelque chose qui, qui était en lui, et qu qu'il l'a exprimé à travers la littérature. et voilà donc ça, Je me suis aperçu qu'à qu travers les objets, on pouvait peut-être déceler des choses qui, à la première lecture, pouvaient nous échapper. Et donc voilà, et donc je commençais à chercher dans d'autres livres, d'autres objets qui me permettraient de, de, de bâtir des raisonnements qui pourraient éclairer des œuvres que j'avais lues, mais peut-être mal lues.